Hello la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Disney Book et vous allez le voir, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci, par contre j'ai lu principalement en français et ça, ça devrait vous faire plaisir. Avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter le livre qui du coup sera à gagner pour le prochain Disney Book et sur lequel je vais faire ma prochaine review il s'agit donc de hommage au studio Pixar, vers le génie et au-delà je rappelle rapidement les conditions il suffit d'être majeur et d'accepter d'être filmé en vidéo puisqu'il faut m'envoyer un retour de votre avis sur le livre pour pouvoir continuer de faire vivre la rubrique je vous donne rendez-vous dans la barre d'infos avec toutes les conditions si vous voulez essayer de le gagner le mois dernier je vous avais donc dit que le prochain livre que je lirais et où on confronterait nos avis ce serait le Picsou Story donc c'est un livre qui est produit par les éditions Hachette, c'est assez reconnaissable avec ses designs qui sont très particuliers, ça coûte 14,95€ donc ça fait partie des lignes Disney qui sont les moins chères, il n'est pas très épais, il fait environ 70 pages, c'est un grand format qui est assez facile à lire Qu'est-ce que j'en ai pensé Alors comme je vous le disais la dernière fois, les Hachette Heroes comme ça, ce sont pas les livres que je préfère parce qu'ils sont pleins d'incohérences et j'ai été très déçue par le passé par ces livres-ci. Donc j'avais un petit peu peur, surtout que je suis très très fan de l'univers de Pixou, mais je n'avais jamais lu ce genre de livre. les livres story, donc il y en a un sur Pixou et un sur Mickey. Je trouve qu'il est très bien fait, j'ai trouvé que les pages étaient très sympathiques à lire, j'ai beaucoup aimé les anecdotes qui étaient racontées, il y a pas mal de détails pointus avec des choses plus spécifiques sur euh, Pixou. on est moins moins dans le général et dans du tout public ça reste tout public, hein, entendons-nous bien mais moi en tant que fan de Pixou, j'ai quand même appris deux trois petites choses par-ci par-là, j'ai préféré la seconde partie du livre plutôt que la première parce que les pages étaient très différentes, ne se ressemblaient pas alors que dans la première partie, bah forcément on avait un schéma commun à chaque page et c'était un peu redondant le bémol que j'ai moi, et c'est un bémol qui est très spécifique, je pense que c'est très personnel, c'est le fait que j'ai mis énormément de temps à lire, non pas parce qu'il est difficile à lire, hein, mais parce que en fait vu que les pages étaient très très répétitives, bah j'en lisais une et puis je me disais oh, allez on va faire autre chose et on va s'y remettre après et du coup j'ai passé beaucoup de temps dessus. Mérine qui est donc du coup la personne qui a gagné l'autre exemplaire de la Pixie Army l'a lu assez rapidement puisqu'elle m'a fait un retour à, à peu près une semaine une semaine et demie. Comme je vous le disais du coup j'ai beaucoup aimé la seconde partie du livre qui était beaucoup plus développée et j'ai plutôt eu un bon avis et franchement Vu de là où on partait c'était pas gagné À tel point que je me dis que je vais sûrement lire le Mickey Et ça franchement c'est un véritable exploit Vu d'où on part Je vais laisser la parole à Mérine et je réagirai du coup à ses propos Coucou Pixie, bonjour je m'appelle Mérine Et je suis l'heureuse gagnante du livre Pixou Story Je suis très très très très fan de ce personnage Et justement à cette occasion J'ai apporté avec moi Pixou lui-même pour justement Cette critique Alors déjà pour commencer au niveau visuel J'aime beaucoup, c'est assez très coloré, un peu flashy et, les, et le graphisme des personnages me fait penser un peu aux émojis après de quoi ça parle dans ce livre c'est en fait un peu euh, en première partie il y a le résumé de la jeunesse de Picsou qui a été euh, écrit par euh, le célèbre Don Rosa il explique euh, tout en détail en fait de sa vie les personnages et les petites anecdotes ensuite dans la deuxième partie on a un peu sur l'univers euh, qui est du créateur de Karl Bax, notamment sur Donaldville, les personnages, les lieux. Et tout comme la première partie, à la fois c'est euh, détaillé et à la fois c'est synthétique. Après si je devais euh, critiquer qu'il y ait eu quelques fautes de frappe, mais ça, ça ne me dérange pas du tout. La seule chose auquel j'étais vraiment déçue, c'est qu'il n'y avait eu que deux pages sur euh, son apparition euh, à l'écran à Pixo. Et que je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel et il y a eu... Euh, Forcément des générations qui ont été bercées par notamment la série La Bande à Picsou. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça pouvait autant se développer comme dans les, les premières parties en BD. Donc si je devais vraiment noter ce livre ça serait 3,5 sur 5 et j'enlèverais c'est 1,5 notamment. C'est pas assez développé dans le domaine de l'animation alors que pour moi ça me compte énormément. Donc tout d'abord, merci Meyrin pour ton avis. Euh, on se rejoint à peu près, à part sur le fait que moi, j'ai pas vu d'incohérence ni de faute. J'ai pas vu de faute d'orthographe ou de, de faute concernant Pixou. Après, je suis pas forcément la plus calée sur l'univers. J'aime beaucoup, j'ai lu pas mal de BD, euh, je regarde la bande à Picsou, etc., etc. Maintenant, je suis pas non plus ultra calée euh, comme sur certains Disney où je peux clairement dire quand il y a du bullshit. Hein. Voilà, ça vous permet du coup d'avoir deux avis. Mais moi, je donne la note de... 3,5 sur 5, allez c'est pas vraiment le coup de cœur, il y a quand même 2 ou 3 petites choses qui me plaisent pas, mais euh, on est quand même sur un très très bon Hachette rose pour ma part. En second, je vais vous parler de cet autre livre-ci qui vient également des éditions Hachette, j'avais été invitée pour le lancement du livre que je vous avais fait vivre avec moi en story Instagram, donc euh, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait puisque je suis très très présente sur le réseau social. Et en fait ils ont sorti deux gammes de livres, donc les Disney Villains que j'ai pas encore lu et qu'il faut que je lise. Il y a euh, Ursula et Maléfique, j'ai vraiment très envie de lire le Ursula. Et cette gamme-ci, donc cette gamme-ci est celle qui m'a attirée le plus puisque euh, les vilains il y a déjà quelques tomes qui étaient sortis avec une présentation différente. Là, l'idée, du coup, c'est des Twisted tales. Donc, en fait, c'est la même histoire que le Disney, à part qu'il y a un élément, un rebondissement majeur qui change et qui, du coup, change toute la suite de l'histoire. Donc là, pour ce rêve bleu, en fait, c'est euh, l'histoire d'Aladin et Jasmine telle quel, sauf qu'en fait, au moment où Aladdin se retrouve dans la, dans la grotte pour euh, prendre la lampe, en fait, euh, c'est pas Abu qui récupère la lampe, c'est Jafar qui la garde, et donc du coup, on découvre tout ce qui se passe après que Jafar ait récupéré la lampe. Honnêtement, comme ça, sur le papier, on se dit, bah oui, bah juste le méchant va triompher, et puis basta, et en fait, ils ont réussi à nous faire une histoire qui est extrêmement développée, qui est très adulte, et qui développe surtout d'autres aspects. On aborde un peu plus le passé de Jafar, ses motivations mais également euh, l'histoire d'Aladin également la différence entre la richesse du palais et la pauvreté euh, des rues d'Agraba. et j'ai trouvé ça super intéressant c'est un peu euh, une révolution, on va dire ça comme ça une révolution moderne. J'ai adoré le ton, j'ai adoré l'écriture, je l'ai dévoré ce livre, mais vraiment en moins de 24 heures, euh, j'arrivais pas à décoller mon regard des pages. Autre petit détail et pas des moindres, j'adore la tranche parce qu'en fait quand vous avez plusieurs ouvrages du coup vous avez euh, les différents rappels là-haut avec la lampe et également en bas avec les différents palais. J'adore l'idée, je me suis régalée, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas vu euh, de points négatifs. Petite précision malgré tout, euh, je pensais que du coup la version live sera incorporée à l'histoire, or on se base vraiment sur la version dessin animé, je pense que c'est important quand même de le garder en tête et du coup le génie est plus lié à la version Robin Williams, d'ailleurs le génie est également bien développé dans ce livre aussi, plus que à euh, la version Will Smith qui correspond pas trop. Donc peut-être que les live action poseront problème pour ce genre de livre, mais moi je me suis régalée et je pense que c'est l'un des rares euh, romans Disney auxquels je peux mettre la note de 5 sur 5 pour vous dire. Vrai coup de cœur. Je vous le recommande et d'ailleurs euh, si vous hésitez entre les deux Twisted Tales sortis jusqu'à présent, je vous conseille celui-là plutôt que La Belle et la Bête que je vais vous présenter juste derrière. Donc le second livre que j'ai lu, euh, puisque j'ai acheté les deux tomes directs, <rire> c'est euh, Histoire éternelle. Et si la mère de Belle avait maudit la bête, comme vous l'aurez compris, en fait l'enchanteresse dans cette histoire c'est la mère de Belle. Donc ça veut dire que la mère prend une place qui est bien plus importante dans ce livre que dans le film où on ne la voit même pas et où on ne l'aborde absolument pas. C'est un livre qui est plus épais que le premier, comme vous pouvez le voir ici, mais surtout qui a un traitement complètement différent puisque là on parle d'une sorte de guerre, de révolte avec une ambiance qui est très spécifique, avec une Jasmine qui est battante, un Aladdin qui est encore plus profond. Là on nous parle clairement plus d'une enquête pour découvrir le méchant de l'histoire, je ne vais pas expliquer vraiment de quoi il s'agit. Autant le premier livre colle un peu plus à l'histoire de base puisqu'on a 70 pages, euh, qui vont reprendre vraiment l'intrigue avant d'avoir le twist, autant là, dès le départ, tout change. Donc c'est une version qui est très très différente euh, de l'original. Au départ, pour être complètement honnête, et c'est pour ça que je l'aime moins que l'autre, j'ai pas accroché parce qu'il y a une alternance des points de vue. En fait, on a un chapitre sur la mère de Belle, puis un chapitre du point de vue de Belle, et après on repasse de l'un à l'autre, sous toute une partie. Au départ, j'accrochais pas du tout, à tel point que je me suis dit, je vais peut-être lire qu'un seul point de vue, et après j'avancerai, sachant que la Belle, pour le coup, bah c'est l'histoire qu'on connaît au moment où elle est enfermée avec la bête, les premières relations qu'elles ont et tout. À la fin de la première partie, quand je commençais vraiment habituée à ce point de vue et que j'avais vraiment envie d'avoir la version euh, de la mère, puisque bah on entre quand même sur quelque chose qui est très différent, et bah stop, Stop, ça s'arrête et on n'a plus de nouvelles de la mer jusqu'à la fin du livre. Et on a du coup le nouveau point de vue de la belle. Et j'étais là, mais les gars, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Dites-moi s'il vous plaît, me laissez pas comme ça quoi. Encore une fois, c'est très très bien écrit. J'aime beaucoup euh, la version de la bête parce que je trouve que dans le film d'animation, on le voit vraiment en tant que bête. On le voit évoluer, pas de la même façon que là où c'est vraiment plus développé. On voit vraiment la bête comme... Euh, Victime de l'enchantement de l'enchantresse et on appréhende ça d'une autre façon parce qu'on se rend compte en fait que le prince quand il a expulsé l'enchantresse il était très jeune donc on peut le comprendre le, le méchant de ce livre et je ne vous dirai pas de qui il s'agit bien évidemment pour pas spoiler est absolument détestable donc c'est génial euh, les nouveaux personnages sont très sympathiques Gaston est moins présent hein, malheureusement mais euh, ça reste quand même une très très bonne surprise donc je mettrai la note de 4 sur 5 à celui-ci parce que j'ai beaucoup aimé la lecture. J'ai pas eu le même coup de cœur que j'ai pu avoir sur celui d'Aladin que je recommande littéralement à toutes les personnes que je croise. D'ailleurs, je sais que vous étiez très très nombreux sur Instagram à vouloir mon avis euh, sur, les, sur les villains, donc euh, sur euh, Serena Valentino. J'avais déjà fait deux reviews euh, sur mon blog, donc j'avais lu Le Miroir Miroir et euh, L'Histoire Éternelle de la Bête. Si jamais vous voulez mon avis sur les deux derniers qui sont sortis, à savoir Ursula et Maléfique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous êtes très nombreux, bah, il est possible que du coup, il soit dans prochain disney book et du coup le dernier livre que j'ai lu c'est euh, le art of the toy story 4 que j'ai reçu il y a très longtemps je l'ai reçu courant du mois de mai alors comme vous le savez je les collectionne tous et surtout j'ai tendance à les lire d'avance au cas où je vous ferai du coup des vidéos secrets etc. Ce qui était de base prévu pour Toy Story sauf que manquant de temps j'ai pas pu le faire. Ceci explique cela mais j'ai quand même pris le temps de le feuilleter. Alors au départ j'avais très très peur euh, de me faire spoil et au final pas du tout mais je vais vous en parler juste ici. Donc ce livre aussi je l'ai payé à peu près 30 euros. Je l'ai acheté sur le Amazon US parce qu'il était moins cher que le Amazon FR. Euh, ça fait donc partie d'une collection Chronicle Books. Il y a également trois qui étaient sortis euh, dans cette collection-ci. Le deuxième n'est jamais sorti et le premier je l'ai mais sous une autre version. En français d'ailleurs. Et alors que vous dire sur ce livre Et eh bah ben, ça a été une énorme déception je pense que c'est littéralement le livre que je déteste le plus de tous euh, mes Chronicle Books. Et pourtant, je commence à en avoir. Hein. Bah En fait, en un mot, euh, on n'apprend rien, je trouve, dans ce livre. On reste vraiment en surface. On nous parle de toutes les choses qui ont été supprimées de la version finale de Toy Story, mais euh, pas de ce qu'elle est au final. On n'arrête pas de nous dire, alors oui, il a été supprimé ci, il a été supprimé ça. Mais euh, globalement, on n'a pas euh, d'éléments sur les choix finaux qui ont été faits. Et je trouve ça extrêmement dommage. Il y a très, très, très, très, très, très, très peu de textes en sachant que sur ce genre de livre là on a vraiment envie d'apprendre tous les coulisses qu'il peut y avoir sur un film et je trouve ça extrêmement frustrant d'en savoir aussi peu au niveau des images on est quand même sur des images qui restent très en surface donc pas des éléments hyper importants, euh, des décors, un peu les nouveaux personnages on rentre pas dans le vif du sujet, j'ai vraiment l'impression qu'on effleure en surface vraiment ce, ce film ci est-ce que euh, les équipes se sont dit on va pas spoiler Toy Story, on sait que ce livre va sortir en avance donc on en révèle pas trop, je ne sais pas mais en attendant, je trouve que ce livre est un peu vide. A ma connaissance, ils n'ont pas prévu de le sortir en français. En vrai, que ce soit en français ou en anglais, vraiment, même avec un niveau d'anglais minimal, minimal de chez minimal, vous serez largement capable de pouvoir lire ce livre. La seule chose que j'ai bien aimé c'est que vous avez à un moment donné un élément en relief, puisque on a un petit livre, je suppose se trouve dans le film, qui a été réalisé qui est au milieu du livre. Donc ça, c'est plutôt cool, ça fait un ajout, ça fait quelque chose d'un peu interactif. Mais à part ça, franchement, il n'y a rien du tout. Et je trouve ça... Tellement dommage, parce que c'est quand même Toy Story 4, quoi. on s'attend à ce que ce soit bien fait et bien développé. À cette Art of si je vais mettre la note de 1 sur 5. Je suis horrible, je sais. Généralement, 1 sur 5, c'est vraiment pour les pires livres. Allez, non, je vais monter, je suis quand même vilaine là. Je vais mettre 2 sur 5, parce que pour moi, ça ne mérite pas la moyenne. Clairement, c'est en dessous de la moyenne. C'est pas non plus le pire livre de toute ma collection. Il n'y a pas d'incohérence ni quoi que ce soit. Il euh, y a quand même de jolis graphismes. Il y a aussi le fait que bah, malgré tout il y a quand même une variété Puisqu'il y a quand même un peu d'image, etc C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les art of de chez Chronicle Books Maintenant je ne vais pas vous mentir, c'est pas la folie non plus à mon sens Donc, Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo Disney Book N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez lu Et ce que vous aimeriez que je vous chronique dans les prochains Disney Books En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, vous aimez. Bisous, bisous Bisous, bisous, bisous alors pour vous expliquer cette chute en scène post-générique, en fait là ce qui vient de se passer, c'est que juste avant de tourner du coup mon Disney Book, j'ai tourné le haul, euh, que vous avez certainement déjà vu sur la chaîne, ou pas, parce que je sais pas trop dans quel ordre je vais mettre ça, et en fait, euh, du coup j'avais toute la pile autour de moi, et en fait elle vient littéralement de s'effondrer, donc euh, les DVD, Forky, les livres, je vais aller voir si tout va bien, j'espère que ça va, croisons les doigts très fort, bisous